Et eh bien bonjour! Bonjour Hello. à tous! Et bienvenue euh, sur un nouveau tuto avec Romain. Ça va bien Romain? Hein Mais ça va toujours très bien. Alors que Julien est arrivé entre temps. Oulay et euh, on va vous présenter maintenant, donc dans un précédent tuto qu'on vous conseille fortement de regarder, euh, on vous a présenté Arc Catalogue. Et là on va vous présenter Arc Map, qui va permettre de visualiser les données. Voilà. Aussi. Et bien je t'en prie! Et eh bien merci beaucoup! Donc on va vous présenter euh, ArcMap, qui est donc l'interface de, de réalisation de cartes ou de traitement de, de données de ArcGIS 10. Alors, le, on vient de lancer le logiciel, et donc il nous demande ce qu'on veut faire. On va faire une carte vierge. Tout à fait. Dans laquelle il n'y aura rien. Alors voilà, c'est comme tout à l'heure hein, sur le premier tuto sur ArcCatalog. Euh, pour euh, l'instant il euh, n'y a rien. Il n'y a rien, c'est pas très... Alors je vous présente un peu très rapidement euh, l'interface générale. On a une partie à gauche qui s'appelle la table des matières qui va stocker les différentes données qu'on qu va ajouter sous la forme de calques. Moi, mmh. je parlerai de couches, mais... Ouais, le système de calque équivalent. Si vous connaissez Illustrator, Photoshop, voilà, on vous montrera après dans l'exemple ce que ça donne. Donc ici, ça s'appelle les couches, dans la table des matières. Et les couches seront regroupées dans ce qu'on appelle le bloc de données, qui s'appelle couche ici, et qui, contient, qui contiendra les différentes couches. Ensuite, on a sur la partie droite euh, l'interface où on va pouvoir visualiser les, les données, avec, qui se divise en fait en deux parties. Le mode données qu'on utilise pour faire tous les traitements, et le mode ici mise en page que je monte rapidement, ouais. qui permet de faire tout le travail d'habillage de la carte, insérer un titre, une légende, l'échelle, le nord. Et en fait, euh, sur cet euh, outil de mise en page, il y a déjà des tutos qui ont été faits sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez euh, mettre en page correctement vos cartes. Alors, première chose, on va chercher maintenant à ajouter des données pour pouvoir les, les visualiser. Alors, je ferme cette icône dont on n'a pas besoin. Alors, lors du tuto précédent sous ArcCatalog, on a montré qu'il fallait connecter un dossier à ArcGIS pour qu'il puisse lister les différents fichiers SIG qui sont présents dans un dossier. Donc, on vous renvoie vers ce tuto pour savoir comment faire. Et donc, je vais vous montrer qu'il y a deux façons pour ajouter les données dans ArcMap, pour pouvoir les visualiser. La première, c'est d'utiliser cette icône ici ajouter des... des données. Ok. Donc on clique dessus. Ah bon, C'est significatif aussi. Hein. Et donc là, on va aller chercher le dossier qu'on avait connecté euh, tout à l'heure. Donc on va cliquer sur la liste déroulante qui est ici. Et vous avez un dossier qui s'appelle connexion dossier qui va en fait répertorier tous les dossiers que vous avez connectés au préalable. Donc Dans peux... Art Tout à fait. Il peut y en avoir un ou il peut y en avoir plusieurs hein, selon la... les... les fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Donc là, je vais sélectionner le dossier sur lequel on avait travaillé dans Arc mm -hmm. Et si jamais vous n'avez pas connecté ce dossier au préalable, vous pouvez le faire en cliquant ici sur l'icône « Connexion à un dossier » et en allant chercher le dossier qui vous intéresse. Ouais. En fait, ça va être le même système que dans Arc Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans le, dans le vif du sujet. On va ajouter des données. Donc, l'intérêt de ce bouton, c'est qu'il permet d'ajouter des données en groupe. Petite question. Oui. Est-ce que si je connecte un dossier dans ArcMap, je le retrouve dans Arc Oui, tout à fait. Ah. Ça marche dans les deux sens. Ils sont forts. C'est bien fait. Hein. On va prendre quelques, quelques éléments ici, quelques fichiers. Je les ajoute. Voilà. On va le laisser travailler un petit peu. Voilà. Et on visualise les données donc. Alors là on voit que... A... que C'est la France. Oui. oui. Ça ressemble, on dirait un peu là, le la France. Avec, euh, avec, avec de la euh, Corse ici, je pense. Ou l'Italie. Ah, peut-être. <rire> On vérifiera après. Ouais. C'est intéressant, il y a des outils qui permettent d'interroger les entités pour savoir ce que c'est. Ça pourra peut-être nous servir. Alors, on va donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a, a des données sur la France entière, mais on verra après, on a des données qui concernent des, des secteurs un peu plus spécifiques. Et donc, bah, il faudra qu'on puisse zoomer sur ces secteurs pour oui. travailler en particulier. Donc, je vous avais dit qu'il y a deux façons d'ajouter des données. On peut soit utiliser ici l'icône Ajouter des données, ou on peut également utiliser... Le catalogue. Tout à fait. Donc, c'est un mini arc Catalogue qui est imbriqué ici dans ArcMap et vous retrouvez le, toute l'arborescence avec les fichiers SIG. Donc là, par exemple, on n'avait pas ajouté les carrières. Donc, Je on suis... va les ajouter voilà. en, en faisant un glisser-déposer, tout simplement. Exactement. Un, un peu n'importe où sur la carte. On a un petit message ici, on y reviendra plus tard, euh, sur les systèmes de coordonnées. Voilà. Qui n'est pas gênant pour, euh, pour le tuto. Et alors, dernière, euh, dernière palette sur, euh, sur l'interface d'Arcmap. Donc, on a vu la table des matières la fenêtre de visualisation. Et la dernière chose, c'est les toolbox dont on a parlé également au tuto précédent sur ArcCatalog, qui sont donc les outils de traitement qu'on peut, comme dans catalogue mettre passer. sur le côté pour pouvoir les, les utiliser après. OK. Bon, comme on n'a pas prévu de les utiliser, je les enlève. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur euh, la table des matières, donc le, la fenêtre qui regroupe les différentes couches qu'on a utilisées. Alors, tu vois Loïc, il y a différentes icônes en haut. Tout à fait, avec une première écode qui va permettre de euh, modifier l'ordre d'affichage euh, des différentes couches. Euh, donc là, le premier mode, c'est euh, par mode de visualisation, c'est-à-dire là sont affichées les couches dans l'ordre où on les voit sur l'interface, avec euh, celles qui sont les plus bas dans l'interface, celles qui sont les plus en dessous. Au niveau de l'image, donc celle potentiellement qu'on ne voit pas, voilà. si jamais il y a quelque chose d'opaque par-dessus. Exactement alors... exactement, euh, donc quand on vous parlait tout à l'heure de système de calques, hein, c'est exactement le même système que, que dans Illustrator euh, avec les calques ici, mais ça s'appelle des couches. Alors petit exemple, hein, là on voit qu'on a le réseau hydrographique qui est au-dessus de, du MNT, donc du relief de la France. Donc je vais le prendre et je vais le faire glisser sous le MNT, voilà. ce qui fait qu'il sera toujours visible mais masqué par le MNT. Ouais. Il va nous calculer tout ça, et voilà, ça disparaît. Après, comme le, comme le disait Loïc, on peut aussi utiliser les icônes, ouais. hein, les et petites là, coches. Décoche, hein. Donc là, on n'a plus les altitudes, mais on retrouve bah, ce qui est en dessous, ce qui était caché, c'est-à-dire le réseau hydro. Alors, il y a également plusieurs autres présentations de la table des matières. Je vais vous en présenter deux. Alors, ici, c'est le fait de trier les données par emplacement sur l'ordinateur. Donc, on s'en sert essentiellement pour pouvoir visualiser les tables uniques Enfin, les... qui n'ont pas en fait de représentation géographique. Hein. Donc la table qui s'appelle ici RGC 2013, qui contient en fait des informations sur toutes les communes de France. Donc, comme c'est un fichier qui n'a pas de représentation géographique, quand on est en, en, en tri par affichage, ah, elle n'est oui, pas présente. Pense, comme elle n'est pas affichée. C'est logique. Exactement. Et le, la dernière donc façon. Là, on a de... deux dossiers parce que enfin, c'est le même dossier, hein, c'est le dossier euh, C01 qu'on mmh. a, qu a, importé, mais il distingue d'un côté euh, les rasters des shapes. Exactement, voilà. Donc pour ces notions de raster ou de shape, on vous propose un TD tout de suite après sur euh, le un tour d'horizon. Un TD. Donc les gens doivent venir chez nous, quoi. C'est ça. C'est <rire> ça. Il y aura un petit formulaire pour s'inscrire. <rire> ok. Non, on vous montrera tout ça dans un prochain tuto. Et donc. Des... Troisième présentation des données dans la table des matières. C'est pas prof, toi, des fois. Ça m'arrive à mes heures perdues. Et donc, dernière, euh, dernière présentation des données, c'est la sélection. On peut en fait décider si on peut sélectionner des entités ou pas. Ça revient en fait à les verrouiller à la sélection de, sous le même principe que ce qu'on peut retrouver mmh. sous Illustrator, sous Photoshop, sous Gimp, hein, qui permettent donc de verrouiller un calque pour éviter de faire des, des, bêtises. des bêtises dessus. Donc, ça, j'y reviens pas trop. On y reviendra d'ailleurs pour un, un prochain, prochain tuto. Carrément, quoi. Allez, on continue. Je vous présente quelques, quelques outils de, de base qu'on peut utiliser dans euh, ArcMap. Donc les premiers c'est ceux en fait qu'on a vu tout à l'heure dans leur catalogue, qui sont les outils de zoom. Ouais, donc zoom avant, zoom arrière, qu'on peut faire avec la molette aussi. On ah, va exactement. avoir la main qui va permettre de déplacer euh... Le Tremblement de Terre. Le tremblement de... Oh euh, On va avoir la petite planète qui permet de refaire un zoom, enfin une vue d'ensemble sur euh, la donnée. Mm -hmm. Une vue générale, voilà, merci. Et alors, une, un petit euh. euh... Un outil qui n'est pas présent dans, les, dans les, la barre d'outils ici, on va pouvoir faire un zoom en fonction de la couche qui vous intéresse puisque là on voit qu'on a des couches sur la France entière, on a aussi des couches qui sont plutôt localisées en Seine-Maritime donc par exemple on veut zoomer sur les carrières de Seine-Maritime, on fait un clic droit sur la couche et on demande à faire un zoom sur la couche, ce qui fait qu'il va ajuster le, le zoom en fonction de l'étendue de la couche. Donc, ce qui évite de faire à la main des zooms, des zooms pour être à peu près bien calé euh, sur la couche sur laquelle on veut travailler. Là, automatiquement, c'est lui qui va aller calculer tout ça. Exactement. Ensuite, un outil qui est euh, également souvent demandé, c'est un outil qui permet de faire des mesures de longueur ou des mesures de surface. Donc là, par exemple, on peut demander à faire une mesure de longueur. Donc c'est à vous de définir euh, les segments. Et automatiquement, il calculera il calcule la longueur euh, totale. Voilà. Et donc, il vous donne la longueur totale, 27 km, et puis euh, la longueur du dernier segment que tu viens de tracer, qui fait 10 km. On peut également faire de la mesure de, de surface hein, en cliquant ici sur le polygone Mesure de surface. Donc, si vous voulez mesurer la taille de votre jardin, c'est facile en fait. <rire> non, mais c'est vrai. vrai. On se pose on en la en question. On n'en parle euh, pas assez, moi. Je ah, crois. Dernier point également sur euh, sur l'interface. Hein. Vous avez ici, en bas, des coordonnées qui sont affichées et qui changent à chaque fois qu'on se déplace dans la fenêtre de visualisation, qui sont en fait les coordonnées de la souris dans le système de coordonnées du bloc de données. On ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est pour montrer que si les données sont superposées, c'est qu'elles ont chacune un système de coordonnées qui permet après de les superposer les unes entre les autres. OK. Alors, la particularité des, des données SIG, c'est qu'il y a une partie géographique, c'est celle qu'on est en train de visualiser, et il y a aussi ce qu'on appelle la partie sémantique, hein, c'est la partie qui a vraiment le, le contenu, qui fait sens. Donc, c'est ce qu'on appelle la table attributaire. Donc, on va pouvoir également ouvrir la table attributaire dans euh, ArcMap. C'est la petite différence avec ArcCatalog, où on est obligé de choisir entre mmh. soit la, la représentation géographique ou la représentation attributaire. Donc, Loïc, comment on fait je ne sais plus. <rire> ah si, on va faire clic droit et ouvrir la table d'utilité. Voilà. Alors pour que ce soit un peu plus précis, on va, on va zoomer, zoomer sur la, sur la, la carte. carte. Ouais, ouais. Il y a un magnifique chenal méandriforme. Ah tout à fait. Le préciser Julien tout à l'heure. Et là, on va faire ouvrir la table territoire. Donc on va retrouver les éléments qui sont, euh, qui sont sur notre, euh, notre carte. Et si on en sélectionne un. Ah ça c'est une bonne question. Alors je vais cliquer à gauche ici pour sélectionner cette ligne, cette ligne. Qui la met en bleu sur brillance. Et en fait, si vous regardez dans la carte également, on retrouve une zone qui est bleue, alors bleu sur bleu, effectivement, c'est pas forcément très visible, mais là on la remarque quand même, et en fait on, on voit ce qui est sélectionné dans notre table attributaire, on le retrouve euh, sur notre représentation géographique. Exactement. Mais on peut faire l'inverse. Eh oui. On peut aussi sélectionner un élément dans notre représentation géographique, voilà. et le voir afficher maintenant, donc avec ce petit outil, là, sélectionner les entités. On va cliquer dessus. On va prendre euh, on par exemple, euh, hein. le, le lit du cours d'eau. On attend un petit peu. Voilà. Et donc là, il nous l'a sélectionné, donc en bleu de, même, de la même manière que tout à l'heure, et il nous l'a également sélectionné dans la table attributaire. Voilà. Sauf qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. On voit bien ici qu'il a sélectionné un élément, mais on ne sait pas, le, il est caché dans les 223 lignes. Et pour le voir, on va cliquer sur ce bouton ici, qui va filtrer en fait les enregistrements qui sont sélectionnés. Ok. Et donc là, on voit qu'on a cliqué sur des alluvions modernes. Alors, dernier point, dans catalogue on vous avait présenté l'outil identifié. Mm -hmm. Il, Il existe est... aussi ici. Exactement. Donc, on dans va, on va cliquer également sur les alluvions modernes. Donc, les informations que vous avez ici sur la table attributaire, hein. mm. on voit ici le code, euh, la légende abrégée, la description, on les retrouve ici de manière verticale ouais. dans l'outil identifié. C'est les mêmes données. Alors, comme la particularité de Darkmap, ça va être de pouvoir superposer des données, ce qu'on ne peut pas faire dans Arc, dans Arc Catalogue, quand vous utilisez l'outil identifié, euh, il vous propose en fait, de parfois de choisir en fait la couche que vous voulez euh, interroger mmh. dans les cas où il y a des superpositions d'entités. Donc là, par exemple, il était sur la couche supérieure, donc la couche supérieure, c'est celle qui est la plus en haut dans, euh, la, dans la, la table des matières. Bah écoute, Loïc, je pense qu'on a fait le tour pour euh, l'interface Dark ben bah, Très bien. Et on va vous souhaiter, dans ce cas, une très bonne journée. On va se retrouver dans des prochains tutos. On va rentrer un peu dans, dans la manipulation plus précise. Donc, on vous a présenté l'interface, mais on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire après Et on va aussi vous présenter les différents, les grands types de données ah, qu'on oui est amené à, à utiliser dans ArcGIS et comment euh, en savoir un petit peu plus sur euh, leur contenu. Très bien. Et bien. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. A très bientôt.